Aujourd'hui le 20 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des tirs d'artillerie et des actions actives d'unités du groupe de troupes occidentales ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Novoslovskois de la République populaire de Lugansk, Mazotovka et Krakmalnois de la région de Kharkov. Au cours de la journée, jusqu'à 50 militaires ukrainiens, un char et trois voitures ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimanski, à la suite de frappes aériennes, de tirs d'artillerie et de systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre dans les zones des colonies de Yampolovka de la République Populaire de Donetsk, Stelmativka et Chervonaya Dibrova de la République Populaire de Lugansk république jusqu'à 100 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés, de obus ID-30, ainsi qu'un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine. Dans la direction de Donetsk, au cours d'opérations offensives réussies, les volontaires des détachements d'assaut, en coopération avec les unités des forces aéroportées, avec l'appui-feu des troupes de roquettes et de l'artillerie du groupe de troupes sud, complètement libéré la colonie de Paraskovievka de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée dans cette direction, l'ennemi a perdu plus de 115 militaires, un véhicule de combat d'infanterie, trois véhicules blindés de combat, deux véhicules de grade MLRS, un obus ID-30, un canon anti-char Rapira, ainsi qu'un station radar pour la production de guerre contre batteries us 36 Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, l'aviation et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de troupes Vostok ont infligé une défaite par le feu complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vuleda, de Brovolie de la République populaire de Donetsk, Guliapol et Yurkovka, région de Zaporizhia. Les pertes ennemies par jour dans ces directions s'élevaient à 60 militaires, un char, deux véhicules de combat blindés, un obusier de 20 et deux obusiers des 30. En outre, trois dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Malinovka dans la région de Zaporozhi, de Vulebar et de Vodiane dans la République populaire de Donetsk. Dans la direction de Kherson, un obusier automoteur Akatsiya, un canon remorqué Yacinthe, un obusier automoteur Vuzdika et trois obusiers des 30 ont été détruits en une journée à la suite de dégâts de feu. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été touché près de la ville de Kherson. Pendant la journée, l'aviation de l'armée, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 98 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, ainsi que des effectifs et du matériel dans 124 districts. Des avions de combat des forces aérospatiales russes dans la région de la ville d'Isium, dans la région de Kharkiv, ont abattu un avion Su-27 de l'armée de l'air ukrainienne lors d'une bataille aérienne. Au cours de la journée, un lance-roquette multiple « Imar » a été intercepté par des systèmes de défense aérienne et 15 véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits dans les zones des colonies de Vladimirovka, Kolomichika, Zmievka, Rubizn, Ploshanka, Kranoroshanskwa, Kremlin Lugansk People's Republic, Yegorovka, Novojandrivka, volnovaka Ilonovka de la République Populaire de Donetsk et Lénois, région de Zaporizhia. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 386 avions, 210 hélicoptères, 3193 véhicules aériens sans pilote, 405 systèmes de missiles antiaériens, 7945 chars et autres véhicules blindés de combat, 1031 véhicules de combat lance-roquettes multiples, 4157 véhicules de campagne pièces d'artillerie et mortiers, ainsi que 8465 unités de véhicules militaires spéciaux.